Chers traders et investisseurs, mardi 24 septembre, bonjour. Waterloo, pleine quelle tristesse. Les marchés sont complètement à tône ce matin et malgré une légère reprise, il ne se passe rien. Cela arrive, cela fait partie du marché. Et malgré un chiffre il faut plutôt apaisant et presque encourageant, en Allemagne ce matin, les marchés sont sans idée et sans mouvement. Encore une fois, nous allons attendre la tonalité des marchés américains en espérant que la séance de cet après-midi sera plus animée. Alors bien évidemment, il n'y a toujours pas de nouvelles positions à prendre en swing trading dans un sens ou dans l'autre. Il faut savoir patienter. Donc pas grand-chose à raconter ce matin, nous allons attendre les chiffres de 16 heures américains qui vont peut-être faire bouger les marchés. Dans ce contexte très morose, nous avons effectué deux trades gagnants sur deux et deux trades stoppés à leur prix d'entrée. Nous vous souhaitons à tous une bonne journée de bons trades en espérant que demain sera une journée beaucoup plus animée. A demain